Je suis venu me donner votre nouvelle mission. Juste, comment vous êtes rentré D'accord, voilà. Okay. Bon, euh, venez, on va... je vais vous présenter votre mission maintenant. Euh, ah. Alors, euh, s'il vous plaît, veuillez mettre en place le périmètre sécurisé. Euh, on voit rien. Enlevez-le, ouvrez. Parfait. Voici votre ordre de mission. Donc, ceci est un hologramme, il est beau hein, c'est moi qui l'ai fait. Oui, oui. Non mais c'est moi qui l'ai fait. Vous en faites tous les jours. Non mais c'est moi qui l'ai fait. Bon j'ai compris, il est Bon, bon d'accord. Alors, donc, euh, vous voyez ici le plan d'un environnement virtuel. Pour la première fois de votre carrière, vous serez dans un environnement, un environnement virtuel qui est stocké sur les serveurs de nos ennemis, les soviétiques. Vous partirez de ce point-ci et devrez arriver à ce point-ci. Le parcours est sûrement sommé d'embûches, mais on ne sait pas vraiment puisqu'on n'y a jamais eu accès en réalité. Vous allez être aidé pour cela par un jeune geek qui contrôlera à distance un avatar qui sera avec vous sur le terrain. Il aura un nombre illimité de vies, contrairement à vous qui en aurez une seule. A vous de l'utiliser à bon escient. Votre objectif, une tour. Dans cette tour, un ordinateur dans lequel il y a un disque dur. Sur ce disque dur, des informations ultra confidentielles sur certains de nos agents, ainsi que mes photos de vacances auxquelles je tiens énormément. Je vous demande donc de récupérer ce disque dur et l'ordinateur, si vous, si vous le pouvez, sans pour autant regarder mes photos de vacances, sinon vous serez bien. Voilà, très bien. Donc pour le moment, euh, c'est tout. Après, vous devrez revenir vivant, bien entendu. Voilà, j'espère que tout est clair. Euh, comment je fais pour sortir Sortir d'un d'environnement virtuel Oui. Eh bah, ben, vous sortez. Voilà. Oui. Donc, euh... oui. parfait. Donc, moi, je vais m'en aller. Alors Y, c'est tout pour votre mission. Très bien. Donc euh, bah, c'est parfois moi je vais retourner au que je vais du bien sûr. Euh, ouais. Au revoir, allons y gratuit. Bonjour jean Y, on vous contacte parce qu'on a un problème en fait. Sur l'hologramme, il y avait une ville, mais en fait l'espace le, virtuel bah, c'est une forêt. Quoi Donc euh, débrouillez-vous. Bon bah ok. Même si vous êtes en costard, c'est pas grave. Ah, bon bah tant pis. Bon, euh, vous devriez retrouver euh, l'avatar la, du jeune geek euh, pas loin. Cherchez. Ok, merci. Au revoir. Ah vous êtes là vous Oui, enfin je crois. Bon, ça gueule, on y va. Allez. Bon bah, obstacle, allez, demi. Non, allez, viens, regarde, je te montre, je te montre. c'est facile. Hop Allez, à ton tour. Euh... Allez... Euh... euh... <rire> Allez, euh, euh, allez, euh, voilà, bon, fais gaffe, ça sent le piège. t'a t'inquiète, je vois rien, là, tu vois. Allez, c'est parti. Il ah est vraiment bête, lui. Bon, bah, écoute. Hein. Ah yeah Qu'est-ce qu'il y a, encore ah ah, Ça fait mal, regarde. Il y a une petite tranche, une petite tranche, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Bienvenue à la question. Quelle question La question. Si vous répondez faux, vous mourrez. Si vous répondez juste, vous passiez. La question est, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Bon, vous donnez réponse ou moi me fâchir Je sais. Je sais. Un chinois à la préfecture. Ah. J'ai raison. Regarde, j'ai raison, j'ai raison. Regarde, regarde, regarde, regarde. Mauvaise réponse. Je vais mourir Ça c'est fait Attends-moi Attends -moi, att Bon, ça va Oui, oui. Avec toi On y va Où oh, croyez-vous aller comme ça je suis El Mucho, gracias! Le meilleur catcheur mexicain! Communiste! Et seul! Et unique! Eh bah putain, on voit qu'on est dans un environnement virtuel. Hein. Tu te moques de El Mucho! Tu le regretteras! Bon bah voilà hein! Aïe aïe aïe! Je résiste au Je suis El Mucho! Ah merde! Bon. Je peux tirer? Bah ça marche pas, mais <rire> tu vas voir. Ok, vas Moi je sais viser Bon allez, lève-toi C'est pas loué donne-moi ça ah ouais, bon bah... Ça fait mal Ouais. Voilà Allez, c'est parti Hé, hey, hé hey, Je suis là. Arrêtez de parler Je vais vous écraser C'est normal ça? Mais oui! C'est une baffe de El Mucho! C'est la puissance d'El Mucho! La puissance de la pensée! El Mucho! Eh ouais, c'est de match de El Mucho! T'es où, bâtard? T'es où? T'es où? Est où Je vais te commencer! Monsieur El Mucho, ouais. ah Bon, euh, du coup, fais gaffe. Il hein, y a peut-être euh, des pièges ou du laser, je sais pas. Mais non, t'inquiète. Regarde. Pourquoi, Pourquoi il m'écoute jamais Du coup, euh... voilà. Michel. Ah, c'est voilà. une télécommande en fait. Bah, oui. Mais t'avais un, un téléphone, un flingue, t'avais plein de trucs. Bon, bah, attends, je te montre. Oui. Tu vois, regarde. Ah, ouais, ouais j'avais euh, bah, ça, par exemple. Ouais. Euh, bah, ça, ça peut toujours servir. Ouais. Bon, ça, avec les poteaux. Ouais. Un, un livre de Michel Polnareff. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Et puis ah oui. euh, ça pour faciliter. Euh, D'accord. T'as pas entendu quelque chose en bas Euh... Non